Regardez, vous allez voir. Vous allez voir cet oiseau, là. Depuis ce matin, vous allez voir ce qu'il fait. Là, on le voit sur votre gauche, là, il est, je sais pas, il est agrippé à quelque chose. C'est bizarre, hein Qu'est-ce qu'il... Il frappe pas au même endroit, hein il vient frapper sur ma fenêtre. Hein il vient frapper sur ma fenêtre, cet oiseau. C'est incroyable. Il m'appelle, hein, il regarde si je sors. C'est incroyable quand même ça. Ça, je peux, ça c'est un signe. Je ne sais pas ce que c'est comme signe, mais c'est un signe. Je sais pas si c'est bien ou pas bien ce signe, mais c'est un signe quand même. Il est marrant, hein. je sais pas ce qu'il veut. Ma fenêtre à droite est ouverte. Non, je sais pas, euh, il pourrait venir euh, ici. Non, non, il vient de ce côté. Je ne sais pas pourquoi. Incroyable. Je vais essayer de communiquer avec lui. être avoir peur, je sais pas. Soit il a peur et il revient pas, soit il communique. Je suis fasciné par ces oiseaux. -là. Je suis fasciné par, par ces petits bouts de.. Ces, ces petits animaux comme ça là qui. Il est marrant. peut-être qu'il veut encore écouter, on va voir. Alors, cet oiseau, il est un petit, il est un peu marron. Il est, ouais, il est marron. Mais... <rire> C'est un, un oiseau sauvage, hein, je, je vous assure.